YouTube, il vient de se passer un truc de fou, je viens de faire la première triple kill de Warzone Je vous laisse le ouais. découvrir, bon visionnage, je suis avec Mabzoel, Norby, c'est fou Likez, commentez, abonnez-vous Tu joues avec quoi comme souris, Norby Euh... G, G Pro, Wireless. Ouais, mais par exemple, celle de Norby, elle est, elle est bien plus légère tu vois, que, que la mienne. C'est vrai, ça. Avant, j'étais avec une G-72 Lightspeed et mec... Euh... Bien joué ça, c'est délicat. Il est tombé lui non? Ah ouais, ouais, oui, euh... Sur nous, top. J'ai qu'un pistolet. Bien joué les gars. En fait, t'as le choix. Quand t'as une main, une main d'adulte en général, tu prends la, la G903. Parce qu'elle convient bien dans la main, elle est plutôt légère. Et quand t'as une main euh, plus, plus petite ou quoi, ou, ou une petite bite, tu prends la G-Pro. Ok. <rire> <Mais c 'est... rire> Je me dis pas ok. Si jamais non tu veux venir prendre tes classes, tu pourras prendre un petit drone en même temps. F. Non, tu ou pas là, Merci frérot. Non, c'est rien. <coughs> La game encore un peu securitif. Oui. Je laisse. Je laisse au sol pour que son maid vienne. Allez, normie. Il est sur le toit, c'est ça Ouais, ouais, sur le toit, ouais. Enfin, après peut-être qu'il a jump, mais en tout cas, il avait Betty devant l'ascenseur du... Bah, il y a son pote qui est là, De toute façon, il va peut-être y aller, du coup. Le drone, hein Ouais, bah, il ça va, il va, il il, le... va, il, va, il, va, il va. Ça marche, ça marche. Parfait <coughs> La voiture foutre Bizarre, bizarre, euh, bizarre Même hélico euh, ma... Tu as le ba baiser Mabzou Normalement oui Bien joué je vois Ok Dommage Mab Personne en haut mec j'ai l'impression Personne Mec okay, a deux ma, là. Hein. Derrière moi, derrière moi. Non, toi hôpital le petit Je suis à cover normalement mais c'est ici là. Bah c'est la prime je crois. On orange. En théorie tu C'est pas du ça. tout à cover Norby. Bah, si tu t'es allongé, c'était... Mais pas... non, mais non, mais bah, non, c'est quoi cette histoire D'où on est recover cover-là Bah, moi, j'étais bah, allongé parce que j'étais noc et il me voyait pas. Frérot, il te voyait. Il était, il était, sur... Il était sur ce toit, t'as la visue sur absolument tout, même, à la... même allongé, tu vois les morceaux qui dépassent. Okay. Quand... Je me ramène vers toi, mec, t'es d'accord oui, tout à fait. Ok, y a pas de souci. Euh, je vais faire comme si j'avais une arme. Mais quoi Qu'est-ce qu'il m'a mis Je me dis pas que c'est lui qui m'a roquette quand même Je me suis rien pris là, y'a rien qui m'a... Bah non. Il m'a roquette mec. Oh, il me Nice. Il t'a 6 swaps à la roquette frérot si tu veux savoir ce qui s'est passé Ouais ouais Il était solo du coup Il me semble Après je vois un camion <rire> qui arrive vers Norm Norm va à l'opposé ouais. Je sais pas ce que tu fais gros tu vas tout droit vers un camion Tu te souviens frérot on va, le, on va lui camper son truc avec, avec le lance roquette Il, il, il est parti au, au, au bâtiment shop Je suis en clic droit dessus si tu veux Demande de tir sur ma Tu veux y aller un... Vas-y rentrez dedans les gars rentrez dedans Rocket. Mais non Il s'est pris une frappe et deux RPG. Mon dieu, c'est la frappe ça T'as tué Ah, un sniper, prison. Ah, ok, ça non, il était pas prison, mec. Une bomby la prison, il a pas une ligne ici Oh, let's go. ça, Il y a une self pour l'un d'eux dedans. Une self. Petite cabane. Je l'ai prise comme un animal, frérot. Y'a même pas eu de politesse, quoi que ce soit, je suis désolé Norby. Je suis qu'une merde. Didi oui Norbi dis-oui. Non non en vrai j'aurais laissé. Non toi toi, toi, tu vois. Il a des copines ou il est mort tout de suite Copines. J'inquiète moi les gars. Copine euh, Est, Est, dans le, dans le parc. Non, check ici aussi, non, je trouve un truc. Je pense qu'il y a un truc là. Je pense qu'il y a un truc en garde. En garde, en garde là. Ouais, ouais, ouais, on est d'accord. Ça sort, ça sort. C'est relance un dedans. Bien joué. Il y a des pings de merde qui apparaissent. Oh, il y a, oh, il y a trois mecs. Exceptionnel Vas-y avec un peu de chance de la plume ça va être heureux. Vraiment il y des sacrifices de pute pour jouer comme ça quand même. Des belges ah. ou pas Ah, et sûrement Sûrement, sûrement là Eh tu vois Eh euh. Eh Eh On rigole les belges, on parle que le birdie, c'est que birdie en fait. C'est tant que de birdie ah. qu'on suppo supporte pas. Ah, ouais ouais. Non mais frérot, ils vont partir à l'opposé de la map hein. Je, je les vois tellement faire oui, ça. Une menace orange gros, euh, oula Oui Y a mes compromises. Let's go. Ah Direct dès qu'on dit que c'est Jordi. Oh, mais c'est la prime en plus la note, Crac, Tout se Crac, Tout se croque Oh J'ai fait, fait une triple bon, Quoi J'ai fait une triple <rire> Tout se croque Oh, j'ai fait, fait une triple J'ai fait et une dames dames triple dames. Ils, étaient, ils sont en train de le réa Ils étaient en train de le réa, frérot C'est une triple Et en fait, ils étaient en train de le réa et j'ai craqué les deux autres Ils étaient tous allongés sous la voiture Non, attends Vérification On demande nova en ah, Enfin, je pense à t'as mis une collade, du coup Parce qu'il enfin, y avait déjà un mec Oh, c'est sûr qu'il y a collate. Est, est, ah oui, ai est est un... un... Après, est-ce qu'il y a la triple ou pas Je sais pas Les trois corps sont au même endroit, gros Il Y a personne au top, non Euh... Ah non, ils ont jump alors du coup. Ou alors c'est un fantôme. Y a un mec, point rouge hélico. Y a un mec devant moi. C'est quoi ces conneries Je suis bloqué dans des trucs Impossible à escalader. T'as buté un mec sur moi Mabzu ou pas Non, un gars moi. C'est moi. Il y a un point là. Il une full team ici, et ce fils de pute il a explosé mon hélicoptère le plus de à la base pour Wow Norbi Ils ont fait oui, quoi oui, oui. Ils, ils ont volé ton petit déj ou quoi Norbi <rire> <rire> Norbi Break. Il fait me fumer. Eh, hey, c'est la régalade devant là. L'un bah de, ouais, de vous a un autre drone ou pas Non. Non. non. Euh, 8000 et 6000 balles là, hein, pas de drone. Hein. Passe le Mort celui sur qui tu tirais Un contact à mon bâtiment, il est fantôme. Eh ah, les gars, cadeau, c'est pour moi. C'est ça que tu voulais faire, poulet Non, oh, c'est rien. Tu me fantômes, tu me fantômes, ma main droite là. Ennemi c'est con lui gros Les gars Tous ceux qui sont au shop là et qui ont de la thune hein, Cramez votre thune hein. Belle bel game <tiens> voilà. chauve Tu me dis ça à chaque moi. fois frérot C'est me ah ouais, ouais, Team, team, fantôme, ouais. team fantôme, ouais, ouais team fantôme, team fantôme Où ça frérot hein, bien, faut le dire. Team fantôme point bleu, point bleu fantôme ils sont en contact en fait Ouais ouais ouais On va les jouer ensemble Norb Au moins deux mecs Prends une bonne cover Norb Si tu knock prends pas de risque j'ai un arc à poulies Droite, un droite, je confirme, je confirme, t'emmerdes pas. Okay. Je viens de les shot 3 fois à la suite. Les balles passent à travers lui. Okay. Les... Je gars. Sur moi, sur one NORBY Il est break. Non instant. Tu peux me réaffast Ou là je suis à côté de toi poulet, comme ça ça va pas te faire chier. Okay. Pourquoi ça le rend pas? Enfin... Oh non, les gars! Mais... Pas de stuff, hein! Je l'ai eu, hein! Merci. Je moi, les gars! C'est. C'est. C'est. Qui ça? Bah. Le... Le, lui! Ah genre. ouais, je, je suis ah Je oui. euh, ouais, J'allais dire, pas toi, t'as bien joué, tu vois! Ah, c'est lui, genre je sais pas qui c'est. -ce qu ah non, c'est un, en fait. un putain de fils de pute. Parce que c'est tu sais pourquoi Je l'ai juste touché de une balle, il est mort. Hein. C'est à dire qu'en fait il est. Mais frérot, regarde-toi ta liste de, de spectateurs. Va dans ta, ouais, à ta liste de spectateurs et, et regarde s'il n'y a pas un Minotaur. Hein. C'est 100% sûr, gros. Euh, non, moi j'ai pas de Minotaur. Bien joué. MY, non les deux. Honnêtement. Non. Bien joué. flèche. Okay. Let's go Moi j'aime beaucoup l'arc Mais tu le tends au max ou tu le tends un petit peu là Là je l'ai tendu un tout petit peu, tout dépend de la distance en fait Les gars, j'ai 10 spectateurs sur moi C'est T'as vu quelqu'un Quoi Moi j'en ai vu un là, il y en a un qui est mort sur la hauteur 3 snipers sur la hauteur Et je les vois Qu'est-ce pas jouable du coup Bah si, ils sont. Un crack Deux cracks. Un Je vais me le faire lui. Remets moi un ping exact où, où était, il était s'il te plaît. Ah oui, il était là là là là. Il est là il est là. Il est là là. Là là là. Là là là. Pile, pile dessus. Je l'ai raté. C'est un peu trop en as, en un autre, là T'en as un autre là On essaie d'aller chercher le colis euh... Non, vas mais je commence à avancer ça va être ok pour l'instant. Même le clip en 0.25 va trop vite. Je crois qu'ils vont devoir descendre, tic et tac. Je vais leur latter la gueule, gros. Ok, il y a une team ici. Non, il m'a laté la gueule Il va me courir dessus. Mabzou, prends ta ligne, prends ta ligne, frérot. Ne cover pas, prends ta ligne. Oh non, derrière moi. Garby. C'est d'arriver. là. Il te loupe. Norbi, mais... Ah, il est Bien joué. C'est con un mec tout seul je qui nous arrive dans le dos et qui nous baise. Tu peux me je peux rien. Fais gaffe, il y a un mec vers le point bleu. Il y a une team là à droite, il y a une team à gauche. Je pense que la bonne solution, c'est tomber entre les deux. Y'a un mec qui vient d'arriver, habillé en noir frérot. Bon. Y'a un mec sur moi. Y'a même plusieurs mètres sur moi. Un à terre. On est dans le même Deux à terre. C'est bon, lui il va cramer. Bien joué les gars. Y'a un mec, c'est rien, y'a un mec, c'est rien. Recule Norby. Faut que je me gros. Ennemi, recule Norby. Trust me, bro, recule. Yeah, bro. Tu vois, c'est my movement, Norby. un orb, t'es prêt Gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche. Je vais mettre une frappe sur nous, Norby, on se casse, ok Gauche. Allez, viens, mon pote. Yeah, good job, bro. Good job. 2v2v1, Good job, bro. Ouais. se Souvent que les deux vont sortir, ils vont se faire défoncer. Tu vois pas grave. Là-bas Chaud, là-bas, là-bas. Ici, là. Les deux sont là. Point orange non, et point rouge. Là, là. là, là. Point orange maintenant. Point orange allez. à droite. Là. Ici, là. Point orange. Là, ils sortent. Il sort. Voilà, yeah allez, baby, go. yeah, yeah baby, yeah Oui Le 3-6. Et on fait une petite exécution pour la fin. Sûr, pour les viewers facile. Bah bien sûr. Allez, bon. Allez, bien joué les gars. Ah, nice, bon. ah, bon. good job. <rire> Allez les mecs Allez Bien joué les gars Et la 30 encore 47 kills Les gars, une triple kill, ça se fête bien, joué les gars Merci les mecs. Merci ciao Hey, man Hey, what's up, man Thank you Thank you, Appreciate it Ciao Tita Tita, ils me connaissaient les mecs dans l'OBA, <rire> le bordel